Célia Snitan-Birivoutin et Grégory Béhari ont quant à eux pour projet en tant quagro startup la biométhanisation pour valoriser les coproduits des élevages et des cultures qui s'intitule Eco Green Animal. Moi c'est Célia snitan j'ai 28 ans. Bonjour, moi c'est Grégory Béhari, j'ai 34 ans. L'entreprise ERL Mapu a été créée en 2005, euh, donc on a commencé bien sûr dans la banane puis euh, la création de l'élevage porcin et ensuite euh, l'élevage en volaille. Alors le concours à start c'est une, une façon de nous permettre de nous développer, de, de, faire, de trouver une solution en tout cas pour euh, notre projet déjà et trouver une solution pour notre agriculture actuelle en fait. Voilà, et pour nous aussi euh, c'est une grande opportunité euh, de se faire connaître, de se faire connaître euh, nos connaissances, euh, nos valeurs, ce qu'on peut apporter euh, au monde agricole et à notre région aussi. Si nous gagnons le, le concours, effectivement, à partir de nos recherches techniques et commerciales, on pourra éventuellement trouver de, de nouvelles solutions pour pouvoir aider les éleveurs de la Guadeloupe, notamment nous, pour revaloriser leurs déchets et les le transformer en, en déchets minéraux. Des déchets minéraux, assimilables à, à voilà, assimilables à la plante. Donc qui sera transformé en énergie, donc électricité pour, euh, pour les habitants de la Guadeloupe et aussi être transformé en fumier qui pourra être redistribué dans, dans nos exploitations. Et c'est un projet qui nous tient à cœur euh, au niveau à en, en goût environnemental Donc lorsqu'on a vu le thème, on s'est dit, dit, il faut se présenter. Ouais. La Green Startup. Ça nous permet aussi de fédérer avec de nombreux agriculteurs de la Guadeloupe. Et nous remercions effectivement nos partenaires pour la Green Startup, dont la Chambre d'Agriculture, la Région et l'INRAE.